Salut à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette que euh, je vous ai promis de faire C'est les donuts frits Puisque je vous ai déjà fait euh, des donuts euh, cuits euh, dans, dans un appareil spécial pour les donuts Mais cette fois-ci c'est ça pour des donuts frits euh, à l'huile Donc très simple à réaliser, les mesures seront en, en barre d'information. Euh, vous diluez de la levure sèche avec un petit peu de sucre dans du lait vous rajoutez du beurre fondu, vous mélangez bien et puis vous rajoutez deux œufs entiers. Vous mixez le tout et ensuite on passe à l'étape de la préparation de la pâte. Alors là, j'ai euh, à peu près 600 g de farine, euh, une pincée de sel, donc euh, je mixe le tout, puis je fais comme, un, comme une sorte de puits pour verser les liquides dedans. Vous pouvez pétrir à la main ou encore vous pouvez utiliser votre pétrin. Donc ici, je vais utiliser mon pétrin. Euh, je travaille la pâte euh, une dizaine de minutes. Mais voilà, c'est pas nécessaire, donc euh, je mélange jusqu'à ce que j'obtienne une pâte ou bien moins. Si vous manquez d'un petit peu de farine, vous pouvez en rajouter, sinon si vous voyez que votre pâte est un petit peu dure, vous pouvez rajouter un peu de lait tiède. Je vais huiler euh, le récipient dans lequel je vais laisser reposer la pâte, ainsi que la pâte avec un petit peu d'huile, voilà, comme ceci. Je couvre le tout et je laisse doubler de volume. Après avoir dégazé ma pâte, donc, euh, je vais venir l'aplatir sur un plan fariné d'environ on va dire euh, 5 mm d'épaisseur, 1,5 cm, ça ira. Et ensuite, je vais venir euh, couper euh, des petits ronds. Si vous avez un emporte-pièce, tant mieux. Euh, mais bon, moi, le mien était un petit peu gros, je trouvais, donc j'ai utilisé un verre, tout simplement. Et euh, ici, j'ai utilisé une, une douille. Euh, pour faire euh, euh, ces formes là ensuite vous préchauffez de l'huile euh, vraiment bien il faut que ça soit très très bien chauffé euh, ensuite vous baissez la température euh, une température moyenne et vous faites frire vos donates Vous les faites dorer des deux côtés. Donc moi, je les avais posés sur euh, du papier euh, cuisson que j'avais découpé en petits carrés. Comme ça, je les manipule pas trop et euh, je, je gâche pas leur forme. Donc une fois bien dorés, il ne me reste plus qu'à les saupoudrer de sucre glace de cette façon, puis à les déguster avec un bon thé. Voilà voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker pour plus de recettes, surtout pour le Ramadan Inch'Allah, à très bientôt, ciao